La lettre D minuscule. On trace un petit demi-cercle. Ensuite, on trace une grande ligne qui ferme le demi-cercle comme ça. Et voilà la Macarena. Euh, non, le D minuscule. Désolé. Merci. Merci. La lettre D, majuscule. On fait une grande ligne vers le bas, un demi-cercle comme cela. On s'assure qu'il est bien fermé. Le D majuscule est stylé. Tout comme moi. La lettre D. D. D. La lettre D. Débute le mot dent. Tout comme le mot doit le dentifrice de mon dentiste qui est annoncé D. Merci. Merci. La lettre D. D comme dans Dauphin, ta pointe, ta lettre La lettre lettre la lettre lettre lettre lettre D. pas <t 'en> <t 'en> <t 'en> euh, euh, pas moi, c'était Trompette. <rire>